pu regarder les matchs des barrages hier là franchement je vous envie quoi parce que moi je viens de voir quelques récapitulatifs <rire> c'était chic c'était trop chic je commence déjà par le cameroun pour ceux qui n'ont pas vu je vous fais un point de tout ce qui s'est passé voyez nous 117e minute ils ont joué joué jusqu'à ils sont arrivés à la 117e minute parce que le camerounais menait la, minait l'algérie et l'Algérie à son tour a mené le Cameroun à domicile Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ils étaient à égalité Et à la 117 e minute, c'est-à-dire ces 3 minutes de temps réglementaire Et quelques minutes de temps non réglementé Et regardez ce qui se passe Sur Cornet, Paf L'Algérie marque sur Cornet. Donc quand l'Algérie a marqué sur Cornet, pour les Algériens c'est fini Ils ont déjà un pied au Qatar ils avaient déjà même les deux pieds au Qatar 2022. Aïe Quand tu as tes deux pieds au Qatar, là, il reste quoi Il reste trois minutes. Alors que, ce qu'ils ne savent pas, il se passe quelque chose actuellement dans l'état d'esprit des Camerounais. Je vous montre pourquoi tout a changé à la dernière seconde. en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Donc, les Camerounais se sont rappelés de cette phrase... Malgré qu'il il restait 16 ou 20 secondes entre l'opposition Algérie-Cameroun Où l'Algérie était déjà qualifiée pour la coupe du monde Je vous promets qu'il restait 20 secondes Je vous... vous voyez, Et regardez, 120 minutes, le temps, a, le temps est fini Le temps additionnel, 4 minutes, on est à 3 minutes 2 Donc il restait 58 secondes Et regardez ce qui s'est passé en 58 secondes, en moins de 5 secondes, ce match n'est pas terminé. Encore <coughs> ce match n'est pas terminé le avec la déviation. Et hey, ouais, La déviation. plus que quelques secondes, et le Cameroun a assassiné le match. Le Cameroun a brisé le rêve des Algériens. Là, j'ai vu des images des joueurs algériens, mais moi j'avais de la peine. J'ai trouvé que c'est trop violent, c'est trop... Oh, je vous montre les images des joueurs algériens qui étaient vraiment... Parce qu'ils étaient là-bas, ils sont arrivés, c'est comme tu as eu ton visa. Tu es prêt, tu arrives à la pour, tu passes la barrière et puis la, la, on t'appelle, tu es prêt à monter dans l'avion et puis on dit ton visa est annulé. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, et regardez... Les images, franchement, ils étaient trop, trop, trop tristes. J'ai vu même l'image de, voilà, hein, monsieur Bell m'a dit, j'ai trouvé ces images vraiment trop tristes, trop tristes, trop tristes, trop tristes, trop tristes, trop tristes, Oh, et couler, alors qu'ils étaient déjà en finale. Hein? Depuis le Cameroun, déjà, ils étaient qualifiés. Ils arrivent chez eux, ils se battent, ils sont qualifiés. À la dernière seconde, quelques secondes, ils sont disqualifiés. Tu montes dans l'avion, l'avion va décoller. Tu as eu ton visa. Bientôt tu vas aller en France. Le rêve de la famille va être. Et on t'appelle pour dire ton visa annulé. Faut descendre de l'avion. Regardez la honte de ça. Comment tu. Est-ce que tu as envie même de retourner chez toi à la maison Donc c'était le résumé. Algérie, Cameroun. Je passe au Sénégal. Sénégal là, ah, ça a été même chose comme la finale. Hein, Sénégal, Égypte. Ils ont joué jusqu'à... Le Sénégal s'est rattrapé parce qu'ils ont été battus pendant le match aller Donc, ils étaient à nul. Donc, ils ont fini en pénalty penalty Mais cette fois-ci, ce n'est pas le pénalty contre les joueurs sénégalais. VS le gardien sénégalais. Mais c'est le public sénégalais contre les équipes, les joueurs les égyptiens. Je vous montre. La séance de tir au but. Voilà. Les tir au but qui ont plus d'enjeux, c'est le tir au but de Mohamed Salah. Vous voyez qu'il était placé. Et Vous voyez les petits petits trucs verts, verts sur le terrain là. Vous voyez Les petits petits, petits trucs verts, verts là. C'est des lumières. C'est des lumières qu'ils ont pris pour ébruire Mohamed Salah. Voilà. C'est des lumières. Ils prenaient pour... Voilà ça ici. Je vais vous mettre ça en zoom. Regardez. Voilà. Ils prenaient pour ébruire. <rire> vous voyez <rire> On peut être méchant dans sa vie comme ça. Genre, nous, on voit Mohamed Salah qui est Salah. Salah, je suis femme, Salah, franchement, j'aime bien ce que tu fais, Salah. Mais les Sénégalais... Et tout ça ils s'en foutent de ça. Ils ont bruis, ils ont éclairé dans le visage de Salah. Jusqu'à Salah a raté son pénalty, regardez. Tellement Salah ne voyait rien qu'il était ébloui. regardez. Tellement il y avait de la lumière dans ses yeux, qu'il a raté son pénalty. Les les papiers, ça là, faites ça sur les Égyptiens, que vous faites ça sur nous là. Si vous venez faire ça sur nous, vous allez comprendre. Donc finalement, c'est Sadio Mandé est venu à marquer son penalty. Et quand Sadio Mandé est venu pour tirer son penalty, ils ont fait la même chose. Regardez les verts, cette fois-ci sont du côté du gardien. Ils ont ébloui encore les yeux du gardien, mais Sadio Mandé a pris une décision organique. Franchement, je tiens à féliciter Sadio Mandé Bon, j'ai rien à lui apprendre. Il est en plein boom dans son carrière. Ça va bien pour lui. Il réussit de belles choses depuis la CAM. Force à toi, Sadio Bandé. Force à toi. Force vraiment à toi.